Il y a de la gourmandise dans ces 50 lives. Hein. ETC, 20 d'armure, personnage gourmand. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, moi. Franchement, c'est gourmand, ETC. On peut faire la 3-on-3 avec. On peut... on peut faire une classique curve. On peut regarder, hein, grâce au tracker. Les buddy, taverne 1. Raffle tombe. Skib. Médico. De toute façon, il faut up, ouais, je beta. suis bêta. Euh... Ah, ouh! En fait, le truc, c'est que... Les tavernes 2. Les buddy tavernes 2. Bah, en fait, ils sont... Euh, pardon, je trouve qu'ils sont pas dingues Je vais prendre ça et je vais faire la strat où je 3-on-3 je, 3. Euh, je trouve qu'ils sont pas dingues Enfin Il y a euh, Lui qui est bien en tempo La navigatrice, bah finalement elle est pas dingue je un bon Bah tu peux plus la voir en fait bah, je sais pas si tu peux plus la voir Ou juste elle fait rien Je crois que tu peux la voir mais elle fait rien je crois que tu peux l'avoir mais elle fait rien. Le maca qui fait rien. Fait donc là c'est ça. Donc... Euh, le Tréant c'est de la tempo mais c'est pas fou. Le sous-chef. Bah, en soi le sous-chef est rigolo mais il faut des manas quoi. Euh, et après euh, c'est assez moyen. Et par contre en 3 on commence à aller dans les trucs vraiment sympas. Euh, bah, le bébé Lek est très très cool, Early, champion des congelés, c'est très sympa pour l'économie. Il y a la dame, esprit de l'air. Bah ben voilà il y a des trucs beaucoup plus intéressants. Bon vous allez me dire c'est évident mais. Donc on va plutôt aller. Euh... Aller dans la taverne. L'avantage c'est que justement on a ce petit mousse. Donc en fait sur le tour où on aura 6 gold. On pourra faire le pouvoir. Et vendre. Euh... Ben, normalement vendre notre créa pour euh, acheter euh, une autre. Donc ça va être plutôt cool. Après, c'est pas choquant, franchement, de rester 2. Hein. C'est clairement pas choquant de rester taverne 2. Bah, en vrai, cette taverne, elle est bonne. Hein. Là, cette taverne, elle est très bonne. Hein. Mais je pense qu'on va... Euh... Ah, je sais pas. Je propose un up, mais je pense qu'il va jamais vouloir. Proposons-lui quand même. Je pense qu'il va pas vouloir. Ouais, je pense qu'en plus, lui, il est sur un tour où il... Mais bon, je pense que... Dans tous les cas, on va perdre si on essaye de le combattre. Le yog parce que lui, il a sa carte du tour 1 avec le pouvoir. Et là, il refait pouvoir plus achat. Donc, même si on a des trucs sympas en termes d'économie, je pense qu'il vaut mieux... Après... J'allais dire... Est-ce que je gèlerai pas cette taverne Mais je pense que ça me dérange pas d'essayer de récupérer une 3... Attendez, je vais enlever ça, c'est relou. Et de vendre un. De vendre le, le mousse. Hein. Ouais, bon, ce board-là, il aurait été dans tous les cas compliqué à battre. De ok. À vous let's go. Let's go, let's go. Euh... Oh! Alors ça c'est bien mais c'est dur. Ça c'est bien mais c'est dur. Non il y a quoi Dès qu'on recrute un serviteur il prend plus 1 plus 1. C'est lent. Ça c'est sympa. On pourrait donner dans le tour 7 points de vie à la 5-4. Ça me permettrait de tempo. Je pense que ça c'est un peu trop lent. Et je pense qu'il faut quand même essayer de tempo, dans le sens, quand je dis tempo, c'est tenir les combats. Donc je pense que je vais prendre le baron. -ce que un choix Franchement, c'est pas mal. hein. 5-11, ça détruit le board en face, ça me permet de rester haut en point de vie. Je pense que c'est ce que l'on veut ici. Mais le vol de mec, il est méga sexy, mais la on va pas l'avoir tout de suite normalement. Et on a qu'une 5-5 et il faut tenir, il faut tenir, C'est des super perso. ça c'est un super perso mais encore faut-il tenir. A droite Ah oh, c'est bon. Eh ben, on en a vu déjà 5. C'est du harcèlement là. Oh, Malfra c'est cool en termes d'économie. De... En fait, le malfrat, il est tellement bien qu'il me donne envie d'acheter la pêcheuse. Juste pour le garder en vie. Parce que lui, il faut qu'il reste en vie. Je vois que vous avez tué un deuxième serviteur. Parce qu'à la base, c'est celui du Rafa, Et Rafam, c'est le premier serviteur. Donc, il faut que lui reste en vie, entre guillemets. Euh, Jusqu'à qu'on ait, qu ait tué une deuxième créa. Donc, finalement, ici, je prends le taunt. Même si le bras de l'Empire serait dans l'absolu meilleur. Mais. Salut Faouzi, est-ce que je suis hypé par la nouvelle extension Carrément, carrément, bah, j'y ai joué 3 heures ce matin. Je joue pas en stream parce que... Bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de... Là, avec la nouvelle extension, je pense qu'il y a pas mal... Y a... Y a la majorité des streams, ça va être des streams d'Hearthstone. Et c'est vrai que ceux qui aiment BG, bah, ils n'ont pas forcément de BG sur euh, quand il y a une extension Hearthstone qui sort. Donc, euh, voilà. Moi, dans tous les cas, je fais mon Hearthstone le matin, hors stream, je le propose sur YouTube. Et, euh, et en stream... Euh... Je vais faire du, du Battlegrounds pour ceux qui aiment le jeu. parce que Autant Hearthstone, c'est un jeu de saison, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une extension qui sort, il y a une hype, après les joueurs jouent moins, après il y a un patch, ils reviennent, puis euh, ils jouent moins, puis il y a un patch. Autant BG, j'ai quand même l'impression que les joueurs, euh, ils y jouent toujours euh, tout le temps, quoi. Oh, waouh. Patch ou pas patch, ils y jouent, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de proposer du contenu, au, du contenu BG à ceux qui... Euh, en fonction de certaines périodes ne pas en avoir. Puis j'ai aussi envie de jouer à ABG hein. <rire> Accessoirement. Je trouve la méta des buddy elle est trop cool franchement. Ok Je hop. Oh magma lock super Je vais en Baron, hein. Copie. râles d'Agonie d'un Serviteur. Non. Esprit de l'air, c'est pas mal. Ça, c'est gros aussi en termes de stats. Hein. La, monst... La monstruosité, elle, est... elle fait gagner les combats, quoi. La question, c'est Esprit de l'air, on va le garder ou pas En fait, Esprit de l'air, j'ai envie de vous dire, je vais le garder. Mais en fait, il n'y a pas de Hara. Je pense que s'il y a un Hara... Tu peux faire un truc avec en plus les Murlocs Poison, Ara, Esprit de l'air et en fait c'est une héroïne quoi entre guillemets. Non je pense que je prends la monstruosité parce que surtout que si on commence à partir en mode magma lock, surtout que là on a up c'est un peu risqué entre guillemets. Donc si on commence à partir en mode... Euh... euh... Qui va qui va scaler hein, finalement, qui va s'améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'on a besoin de tempo. Encore une fois, de la tempo, vous allez me dire, mais je pense c'est ce qu'on cherche. Ça carry. Hein. Oh Le malfrat il carry. Hein. Ben, on est propre hein, dans cette game. Hein. Ouais. On est propre. Hein. Franchement, on est tellement propre qu'on pourrait re-up. Sans blaguer. Hein. Après, j'aimerais bien rentrer le pouvoir à tous les tours. Ouais, bah, non, je peux pas. C'est une bêtise. On veut dorer quelque chose. Je vais d'abord pouvoir et je vois ce qui se passe. Ça, c'est rigolo. Découvrez une quête. Terminez là pour recevoir une bourse contenant 8 pièces d'or. Franchement on le fait non les idées. 5 murlocs ou pirates on va le faire non recruter 7 serviteurs pas ouais, plutôt ça hein. invoquer non invoquer La question c'est est-ce qu'on prend Stanube Raja. C'est bien que pour le tour. C'est un peu bizarre ce que je fais mais... C'est un peu bizarre mais... Là pour le prochain tour je vais hop. Euh, salut Tartiflette j'ai arrêté Hearthstone et BG depuis 7 mois quand j'en avais marre du jeu Tu penses que c'est le bon moment pour recommencer Ah bah c'est toujours bon C'est toujours le bon moment Hearthstone il y a une nouvelle extension avec une rotation Et Battlegrounds on est dans une méta qui est très agréable Sachant que sur Battlegrounds le prochain gros patch Qui va faire la reset et tout enfin le Comme la rotation entre guillemets ça arrivera dans un mois Ah sympa ils pas envie de vendre des cartes, peut-être Ça ah, je vire, pouvoir, est-ce qu'on veut vraiment pouvoir Là dessus hein. C'est pour l'économie, en vrai c'est gros hein. J'ai envie de faire ça quand même non, On va faire ça, je vais le geler lui Ah c'est rigolo ça En vrai, euh, j'ai tellement de tempo que je peux me permettre des plays méga méga gourmands. Là, il y a vraiment beaucoup de gourmands, hein, pour le coup dans ce play. Hein. Waouh, wow. lui on gagnera pas. Ce pas qu'on le gagnera pas, c'est que lui, il finit top 1. On a la bourse. Ah, c'est dommage. Ah, double Bord pétard. Ouais, bon lui il est top 1 Il a la combo pas il a le, le board parfait Ok ok, bon après on peut faire top 2 hein. Clairement euh, on peut essayer, après on peut peut-être lui arracher une game avec Monteed et tout Bon en tout cas on peut up Ouais je vais peut-être faire ça d'abord Wow. Oh, Peu greedy mais merde attendez qu'est ce qui s'est passé ouais je pense que c'est qu je -ce ah. wow. ouais, pense qu'on qu mon board est fort je joue pas la reine maintenant je pense que mon board il tient j'ai vendu le découvreur de murloc j'aurais pu le garder bon, je le récupérerai plus tard mais l'idée c'était de vouloir garder le mal. je voulais garder quand même le malfrat Et prendre de la stat, après il me faut quand même de la stat j'imagine contre Pirate C'est dur à dire De toute façon il faut surtout des mounted Let's go Je pense que ça a quand même du sens ça Ah, ça fait des pièces. Ça fait des tripes, ça fait des pièces. C'est drôle ça. Mais c'est vrai qu'on va peut-être le garder. En effet, en effet. Ah quoique. Yeah. On oh oh, pas à mourir non plus Est-ce hein. qu'on veut tout poisonner en fait Peut-être qu'on va tout poisonner finalement On peut tout poisonner à la main J'ai pas Ça, ça sert à rien. C'est un peu greedy. Si je fais ça. C'est un, <rire> un peu greedy si je fais ça, je crois. Ah ouais. Ne gridons pas trop. On est pas mal. L'objectif, c'est d'accrocher le top 2. Et puis, on va voir si le pirate, on peut peut-être pas l'escroquer. Mais soyons pas trop foufous. Je trouve qu'il a pas un board mauvais, lui. Hein. Ouais. On a bien fait de pas faire les foufous. Ok. Bon, oh, ça c'est rigolo, hein. Je sais pas, je pense qu'il faut le virer. La liste des invités On va faire ça. Non, mais c'est trop bizarre le changement là. Euh, l'idée, c'est... lui, je le garde pour Leroy. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir des Monteed et des Leroy. Hein. Là, maintenant, on perd que contre l'autre. Donc... Euh... Ça, il nous faut pour le Leroy. Et puis... Euh... Et puis voilà. Ma hein. Une autre Monteed là-dessus. C'est rigolo. Hein. Là c'est un serviteur. En fait ce serait... Pour le dernier combat... Ah ouais mais il n'y aura pas de dernier combat. Il a 23. Bon ça sert pas à BZF mais pas à grand chose. Mais... Est-ce qu'on veut de la stat franchement Je pense que ça servira à rien la stat. C'est fou de dire ça, mais... Ah, ça oui. C'est <rire> ok. Bon, en vrai, ça mange pas de pain. Hein. Ah si, ça mange du pain quand même, quoique. Non, ça mange pas de pain. Ça mange du pain, je veux dire. On veut une héroïne, je crois que oui hein. On va prendre une. pas pourquoi ça se déplace comme ça à la fin euh, ouais on va faire ça ton bras n'est pas un peu en bout de course, bah j'ai pas besoin de le virer, je joue contre le mort il va me permettre juste de récupérer un peu de pièces au prochain tour, j'espère euh, de toute façon l'idée c'est d'avoir le curseur sur Monty Deliroy, hein. là en termes de stats, en fait c'est pas comme si on, lui on l'avait pas vu, typiquement si lui on l'a pas vu avant bah on stat, on stat, on stat et on se dit hé, hey, on va faire 95% du temps top 1 mais là, on sait que lui, il y a 4-5 tours, il avait déjà sa combo parfaite. Donc en fait, lui, on, normalement, on est censé toujours faire deuxième, hein, on pourra pas le détruire. Mais si on doit le détruire, c'est avec des héroïnes, des Leroy, vous voyez. Ouais, super. Euh... Ouais, je crois que oui. Le problème c'est qu'il est trop en live, je lui mettrai jamais 23 si. Quand bien même je... je gagne. Je lui mets pas 23 hein. Enfin je pense hein. bah, Je sais pas, peut-être je me trompe mais. À la compo elle est parfaite hein, Tout le monde vous a dans le la compo elle est parfaite hein, euh, c'est juste que je pense que je le mettrai, je le mettrai pas 23 mais... Ouais, je suis devant. Hein. Enfin, c'est pas sûr en vrai. Non. Ah, il gagne. C'est beau, hein. Ouais c'est impossible, hein. Il a la compo et là en plus il a, con il a continuellement mana infini. Donc de euh... toute façon, lui il avait mana infini autour 8, ce qui est extraordinaire, mais ça arrive. Ouais, hein! <rire> La roue! Euh. Ok. Franchement, euh, je vois pas trop. Titus, tu gagnes? Non. Je pense pas. De toute façon, c'est Leroy qui est vire. Euh. Bah, l'Heroï, c'est moins fort que ça. Hein. Ça, ça donne là. ça peut faire de la merde mais c'est tellement drôle Alors en général ça va pas faire grand chose mais parfois ça peut donner les ça peut pas donner des tickets ou une connerie comme ça oh bordel On est devant hein On est devant On est devant Allez, allez, allez Il manque pas beaucoup Il manque pas beaucoup J'y ai pas cru mais grâce à vous j'y ai un peu cru là mettre Titus devant pour péter les shields d'accord avec ça alors peut-être comment on fait là qu'est ce que lui comment on fait comment on fait Il a rien à virer euh... Stop first Non mais si s'attaque first Après ça dépend s'il a un autre taunt Le problème c'est que s'il a une... Non il joue pas à mounted mais ah, très bien ça first moi. Tout le monde nous a dans le collimateur. Faites attention. Attends. À droite Non, c'est bon, ça a gagné. Vamos On l'a gagné On l'a gagné, ce gars On l'a gagné, ce gars On l'a gagné, ce gars C'était chaud, hein Nous, on l'a pas lâché parce qu'on était outsider. Et lui, peut-être qu'il a un peu relâché. Il a dit, bah, de toute façon, je suis invincible. J'ai gagné tour 7. Bah non, t'as pas gagné tour 7, mon con. C'est un sacré game, ça. Pouf.